Dans cette vidéo, nous allons parler de techniques de clustering. Alors, pour que vous ayez une compréhension intuitive de ce que cela recouvre, je vous propose de commencer par un exemple concret. Imaginons que vous avez un marché à, euh, à segmenter, où vous devez vendre des produits avec des utilisateurs. Certains sont des adolescents, d'autres sont des seniors. Et l'idée, c'est quelle publicité prioriser pour quel type de public. Imaginons que vous terminez en envoyant des publicités pour des jeux vidéo ou des PlayStation 5 aux seniors et des publicités pour des kits de couture, excusez-moi je caricature, pour des adolescents, et eh bien quelque part vous avez peut-être fait une erreur. Alors maintenant si je vous demandais de représenter ce marché en fonction de catégories d'utilisateurs, intuitivement on pourrait imaginer un axe comme l'âge qui représente, donc, un axe qui serait représenté par l'âge, un axe qui serait représenté par les types d'intérêts. Et arbitrairement, là, je vais opposer euh, l'intérêt pour les jeux vidéo et l'intérêt pour la couture. Comme si euh, plus on aime les jeux vidéo, moins on aime la couture. C'est arbitraire, mais c'est pour euh, l'exemple. Et donc, en fait, on a quatre catégories d'utilisateurs les gamers, qui soient plutôt seniors ou euh, adolescents, et les personnes qui aiment la couture, qui soient plutôt seniors ou adolescents. Donc, évidemment, on pourrait, euh, imaginons qu'on représente. Euh, qu'on décide d'avoir pour chaque catégorie euh, un type de publicité. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on met les gens dans des cases, tout simplement. Alors un jeu de données, euh, imaginons que vous avez une enquête et le jeu de données il ressemble à ça. Donc sur une dimension 1, ça va être l'âge et sur une dimension 2, l'intérêt. Et votre jeu de données ressemble à ça et si on applique bêtement et simplement une forme de segmentation manuelle, on pourrait avoir tendance à représenter les choses comme ça on fixe arbitrairement un seuil et on dit au-delà de cet âge, on va les mettre dans les seniors, en deçà, dans les adolescents. Et pareil pour l'intérêt, on va essayer de, de, de, de définir un seuil euh, auquel, en deçà duquel on va les mettre plutôt les personnes qui aiment la couture et d'autres plutôt les personnes qui aiment la jeu vidéo. Mais vous comprenez que derrière ce choix arbitraire, euh, ce n'est pas comme ça qu'on aurait divisé le jeu de données que vous avez sous les yeux vous voyez oui, qu'il y a de, de, des nuages qui sont assez proches les uns de les autres, on aurait tendance à vouloir euh, faire quelque chose comme ça, à mettre en bleu un nuage et en rouge un, un autre un nuage. Et là, dès qu'on veut faire ça, évidemment, on doit relever, enlever une partie, on doit retirer la partie d'arbitraire qui avait été la démarche d'avant où on fixait des seuils tout simplement. Alors, comment on fait Le k c'est une approche. En fait, on va euh, le k-means. Pourquoi ça s'appelle déjà k C'est k va représenter le nombre de clusters, le nombre de groupes que vous voulez euh, représenter. Dans cette figure-là, vous avez trois groupes, chacun étant dans une couleur différente. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe exactement C'est l'humain, c'est l'analyste qui choisit le nombre de clusters avec un certain nombre d'aides, et ensuite. Euh, il va se passer que euh, les premiers points sont choisis au hasard, il va y avoir une forme d'agrégation des données autour de chaque point, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de l'algorithme, vous avez beaucoup de vidéos en ligne qui l'expliquent, et à la fin, on va se retrouver avec un certain nombre de clusters. Et donc, euh, le principal élément, c'est de... En fait, l'algorithme fonctionne, fonctionne sur une répétition euh, du nombre. De cette opération. C'est-à-dire que mille fois d'affilée, par exemple, on va choisir de nouveaux points, agréger différentes données autour de ce point et créer ainsi peu à peu des clusters qui sont plus ou moins reproductibles. Dans l'ensemble, en fait, ce qui est intéressant avec le Kamin, c'est vu qu'il y a une partie d'aléatoire, c'est pas entièrement reproductible. Si vous refaites l'opération, vous n'aurez pas toujours les mêmes clusters. Et ça, par contraste avec la classification ascendante hiérarchique, on va voir ça après. Et donc en fait, il y a des, il y a des graphiques comme celui-là, ce qu'on appelle les graphiques en coude, qui vous permettent de choisir le nombre optimal de clusters. Et en fait, à partir du moment où il y a une cassure importante euh, dans, la, dans, la, dans cette courbe, on peut décider, ah, c'était mieux de choisir deux ou trois clusters. Là, en l'occurrence, euh, c'est plus intuitif de choisir trois clusters, ou deux, selon, selon euh, là où la, la, la cassure est la plus importante. En tout cas, certainement pas quatre. Et ça, c'est important d'utiliser, c'est très fréquent d'utiliser ce type de, de graphique en fait, pour choisir combien de clusters on retient. Pour le k c'est l'approche la plus classique. Alors, euh, cette méthode est dite du coude et on appelle ça les script en anglais. Alors, c'est assez différent la logique du k de la deuxième technique de clustering que je voulais vous montrer, qui est la classification ascendante hiérarchique. Parce que la CAH, en fait, euh, l'intérêt, c'est qu'on va partir d'un certain nombre de points, qui sont ceux qui sont en haut, A, B, C, etc., et on va les regrouper les uns avec les autres, en disant, les points qui sont les plus proches ensemble, eh bien, on va les euh, remettre dans un même petit groupe, et ainsi de suite. Par agrégation successive, on a un arbre. Et le euh, B et C vont, devenir le, vont fusionner ensemble et, jusqu et créer euh, un groupe qui s'appelle BC, et ainsi de suite. Et donc comme ça, en remontant euh, de manière, euh, par agglomération en fait, on va créer ce qu'on appelle un dendrogramme. Je, je vais vous montrer à quoi ressemble un dendrogramme concrètement. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, tous les éléments qui remontent et qui sont agrégés les uns aux autres. Et contrairement au Kamins, c'est reproductible, c'est-à-dire que vous, vous donnez à 1000 personnes le même jeu de données, ils vous feront toujours le même clustering s'ils si utilisent la CH. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un de à des clusters Qu'est-ce qu'on fait concrètement Eh bien, au bout d'un moment, on va couper euh, à un élément de l'arbre. Alors, c'est plus ou moins arbitraire à quel niveau de l'arbre on coupe. Et en fait, une fois qu'on a coupé, eh bien, chaque cluster, chaque groupe est associé à une couleur. Et donc ça, ça se traduit dans le jeu de données comme dans le nuage de points. C'est-à-dire il y a une correspondance entre le dendrogramme que vous voyez à droite et le nuage de points avec des couleurs différentes que vous voyez à gauche. Et donc c'est un peu différent du Kamins, mais c'est la même fonction entre guillemets, c'est le même objectif. Et donc ce qui est important, c'est d'être capable de différencier les avantages et les inconvénients du Kamins par rapport à la CH. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le K-Means, il est très adapté aux grands jeux de données et aux données globulaires. Hein. On a vu euh, ces sortes de, de globules de points, de nuages de points qui s'agrègent. Et euh, le problème euh, en termes d'inconvénients, si c'est tenté qu'on considère ça comme un inconvénient, c'est que c'est non reproductible. À l'inverse, euh, l'ACH est reproductible. Et surtout, on, euh, on a le choix du nombre de clusters est un petit peu différent. Que pour euh, le KAMINS, qui est dé déterminé par la méthode du code. Et euh, ce que je voulais dire en termes d'un de, dernier mot sur le plan technique, c'est qu'il y a beaucoup d'autres techniques euh, de clustering. CH et KAMINS, c'est ce par quoi on commence presque toujours, mais vous pouvez regarder Optics, DBScan, qui sont beaucoup plus appropriés pour certains types de clusters. Alors, en termes de conclusion, euh, je me répète un petit peu. Souvent, le clustering est précédé de techniques de réduction de dimensionnalité, comme l'analyse en composantes principales. Ensuite, euh, ça relève évidemment de l'apprentissage non supervisé, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que vous n'avez pas entraîné votre algorithme à partir d'exemples pour le rendre efficace. Il, vous lui donnez les données et il se débrouille tout seul. Et euh, je pense que si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, il faudrait aller dans l'aspect mathématique de, du fonctionnement des algorithmes, aller comprendre comment fonctionne dans le détail le k mais ce n'est pas l'objet de, ce de, de cette vidéo pour le moment. Donc je vous invite à aller sur Internet, approfondir un peu le sujet.